Balance et ascendant Balance, dans votre horoscope de ce mois d'août, une magnifique conjoncture comme vous n'en n'avez pas vu depuis longtemps. Euh, plusieurs planètes se trouvent en Lion, qui est déjà un signe en harmonie avec le vôtre, hein, qui est votre signe d'amitié, de solidarité, d'entraide et qui gère aussi tous vos projets. Hein. Le Soleil donc va atteindre, euh, va traverser euh, tout le signe du Lion hein, jusqu'au 23 août. Euh, il sera euh, conjoint à Vénus, votre planète, et bon, ils vont retrouver Mars euh, dans la deuxième quinzaine, mais bon, je... de toute façon ce sera bon également. En ce qui concerne, en, en ce qui concerne la conjonction Soleil-Vénus, là c'est sûr, vous serez amicalement entouré, vous aurez euh, envie de vous faire de nouveaux amis peut-être euh, et euh, il y aura une notion euh, vous voyez de bande de copains de bande d'amis dont euh, où vous vous sentirez bien intégré bien dans votre peau vous serez à votre affaire vraiment alors il est possible aussi si vous travaillez par exemple que vous ayez des soutiens, qu'il y ait quelqu'un qui prenne à cœur votre évolution et que l'un de vos projets connaisse une, vraiment une belle progression parce que c'est vrai que Jupiter joue un rôle d'amplificateur là hein, et bon le tam-tam il va jouer en faveur de vos projets qui vont très certainement prendre de l'ampleur surtout s'il y a une notion euh, euh, de communication commerciale voyez tout le domaine de la 3 et de et de Mercure. Le soleil va ensuite le 23 août entrer en Vierge, c'est-à-dire qu'il va occuper le, votre secteur d'ombre, le secteur 12. Alors là, vous serez un petit peu plus discret, vous vous mettrez un petit peu en retrait, mais ça n'empêche que vous aurez un sens de l'observation extrêmement développé et que vous ne manquerez pas, vous ne raterez pas les petits défauts, les petites lâchetés, les petites compromissions que peuvent faire ceux qui sont autour de vous. Peut-être vous direz rien, hein, c'est possible, mais en tout cas, vous les verrez et euh, bah vous aurez un côté un petit peu... Euh, vous les jugerez. Dans le domaine du travail et de la vie quotidienne, on va s'intéresser au mouvement de mercure, hein, qui euh, va changer de, de signe euh, effectivement le 11. Donc euh, dans les dix premiers jours du mois, mercure termine la boucle qu'elle avait fait en cancer et qui, vous vous rappelez, avait très certainement généré un souci, une attente, que ce soit l'attente d'une réponse, d'un papier, de, de, hein, de tout ce qui est du domaine de mercure finalement, ou vous attendiez peut-être une visite, euh, ou, de, ou de pouvoir euh, vous-même vous déplacer, hein, c'est possible si vous avez été euh, bloqué. Toujours est-il que mercure est maintenant euh, en marche directe, qu'elle traverse que le troisième e décan, donc c'est votre troisième e décan qui est concerné, alors là, euh, il est possible que vous soyez obligé de vous montrer un petit peu plus ferme avec euh, ou votre conjoint ou avec l'un de vos enfants, euh, parce il y a des petits dérapages, on, on ne respecte pas les règles, on ne respecte pas les consignes, donc euh, il vous est conseillé vraiment de faire preuve de fermeté. S'il y a des contrats entre guillemets qui ont été passés avec vos enfants ou avec votre conjoint, ben, il faut les faire respecter. Après le 11, mercure euh, bon, on sera en lion, euh, donc vous, vous voyez dans le signe du mois, et alors là vous serez, vous aurez un contact avec les autres qui sera extrêmement facile. Hein? Vous leur parlerez tout naturellement, ils vous parleront aussi, même de parfaits inconnus, vous serez, que vous soyez en vacances ou que vous soyez chez vous, de toute façon il y aura de nouvelles connaissances au programme. Euh, même quand Mercure sera en dissonance avec Uranus, vous pouvez rencontrer quelqu'un d'atypique qui ne correspond pas aux personnes avec qui vous êtes en général en relation, mais ça ajoutera, ça enrichira finalement votre cercle d'amis, hein, votre cercle de relations, en tout cas on ne parle pas forcément d'amitié, on peut parler de, de relations et de bonne entente parce que vous aurez les mêmes idées, les mêmes opinions, euh, même au niveau politique où parfois hein, quand même on n'est pas d'accord et ça donne des situations un peu explosives, mais là, ce ne sera pas le cas, vous serez vraiment entouré de gens avec qui euh, vous aurez euh, des idées euh, en commun. Côté cœur, il y a une excellente conjoncture, parce que Vénus va être conjointe à, euh, au soleil hein, pendant une partie du mois, puis dans la deuxième quinzaine, euh, Mars se rajoutera à cette conjoncture, ce qui n'est pas mauvais euh, non plus, hein. ça va booster un petit peu euh, les choses. Alors euh, côté cœur, bien évidemment, euh, il y aura une complicité, euh, euh, les affinités qui vous ont réunis avec votre conjoint seront de nouveau au premier plan, donc vous retrouverez un petit peu l'ambiance euh, des débuts de votre relation et vous, le, la balance sentimentale, vous serez euh, hein, un petit peu aux anges hein, sous cette euh, conjoncture. Bon, il faut quand même pas oublier qu'il y a Saturne qui n'est pas loin, hein, que vous pouvez avoir un petit tracas euh, à, à l'arrière-plan, mais quand même hein, vous allez profiter à fond hein, de cette conjoncture. Et alors si vous êtes célibataire, hein, euh, tant que Vénus euh, sera en Lyon euh, jusqu'au 21 hein, à peu près, euh, eh bien il y a des possibilités de rencontres euh, qui peuvent être amicales au départ, mais qui très vite peuvent euh, et vont euh, se transformer en quelque chose de, de, plus, euh, de plus amoureux. Hein. En tout cas, je peux vous dire que les gens que vous allez rencontrer seront intéressants, intelligents, brillants, vous aurez une forme, une certaine admiration pour eux, et bon, c'est un bon point de départ hein, pour une relation. Mais bon, on le sait, ça peut être tout simplement ce qu'on appelle un amour de vacances, hein, une relation qui dure le temps des vacances. Puis une fois que vous êtes rentré, il se passe autre chose, et donc vous serez probablement rentré aux alentours du 21, quand Vénus va passer en Vierge, ou en tout cas vous serez très proche du retour et la réalité viendra euh, euh, vous remettre les pieds sur terre puisque Vénus sera dans un signe de terre, la Vierge, et dans votre secteur 12. Donc euh, peut-être que volontairement vous essaierez d'oublier la personne avec qui vous vous êtes amusé, avec qui vous avez passé du bon temps, euh, vous essaierez d'être raisonnable et de vous dire bon euh, ça ne peut pas durer, euh, il ou elle habite à des kilomètres, euh, ou euh, bon c'était juste comme ça pour les vacances, vous voyez, vous aurez tendance à beaucoup réfléchir, à vous raisonner, etc. Mais bon, pourquoi est-ce que vous ne laisseriez pas la vie décider pour vous? Vous verrez bien! Euh, après tout, euh, plus on fait d'expériences, euh, hein, plus on s'enrichit. Euh, donc euh, bon, je vous conseille vraiment de ne pas refuser ce que la vie vous propose. Votre forme et votre vitalité sont sous euh, euh, l'influence entre guillemets de Mars, mais votre sexualité également. Donc Mars, bah, et comme les autres planètes, elle est en lion, en tout cas jusqu'au 18. Et euh, bon, c'est quand même exceptionnel hein, de retrouver les quatre planètes légères dans, dans le même signe. Et, et donc ce signe du lion qui représente pour vous en tout cas un domaine important, celui de l'amitié, de l'entraide, de, de euh, tout ce qui est des projets. Donc euh, bon, Côté sexualité, il ne devrait pas y avoir de problème, hein? une conjonction du soleil et de mars dans la deuxième quinzaine du mois ne peut que doper votre libido et puis vous faire regarder votre partenaire d'un nouvel œil, hein, peut-être que vous retrouverez le désir que vous avez pour lui et qui s'était enfui dans le courant de l'année parce que bon l'habitude, les soucis les, et, et autres problèmes. Eh ben ça. Euh, ça a un effet sur la libido, hein, ça la diminue forcément. Donc là, vous allez vous retrouver dans une forme de liberté. Hein, euh, les soucis seront mis de côté et euh, donc évidemment la libido va se réveiller. Et vous allez retrouver euh, hein, une bonne une bonne entente euh, avec votre chéri. Et si vous jamais vous faites une rencontre, eh bien euh, ce sera marqué par une très forte attirance. Hein. Euh, mars rentrera en vierge euh, donc euh, le 18 du mois et bon, ce sera moins enthousiasmant, hein. euh, honnêtement euh, euh, Mars en secteur 12, ben, du coup là euh, la libido, euh, on dirait qu'elle disparaît, qu'elle euh, ouf, qu'elle se... Hein, qu'elle se dissout dans je ne sais pas quoi, mais je pense que vous vous trop dans, le, dans la pensée, dans l'intellect, dans l'analyse, et ça, bon, il n'y a pas mieux pour euh, que le désir euh, s'enfuit. Hein. Le désir, c'est quelque chose d'instinctif qui, qui vient... Euh, bon Alors peut-être aussi que vous serez un peu trop fusionnel, parce que dans la fusion, ben c'est pareil, hein. pour que le désir naisse dans un couple, il faut qu'il y ait un espace hein, où il puisse euh, s'insérer. Alors si on est en fusion, il ben n'y a pas de place hein, pour le désir, donc attention à ne pas trop fusionner, euh, que vous soyez avec un, un nouvel amour ou que vous soyez avec un, votre partenaire habituel, euh, ne fusionnez pas trop.